Passionnée d'éducation depuis toujours, j'ai été institutrice pendant 40 ans. J'ai eu la joie et l'opportunité de créer l'école du Colibri, aux Amanins où j'ai pu mettre en place la pédagogie de la coopération. J'ai suivi des formations concernant la dynamique relationnelle et cela m'a permis d'inclure en transversalité à l'école un apprentissage du lien. Aujourd'hui, je transmets mes recherches et découvertes aux adultes questionnés par l'éducation. J'ai toujours été interpellée par les débats entre pédagogues mettant en opposition instruction et éducation. Mon approche aura toujours été d'allier les deux, car je les vois complémentaires. Je ne peux instruire sans éduquer puisque je suis en relation. Je dois donc faire les deux, simultanément. Le thème de ce parcours est apprendre à apprendre. Pourquoi se poser la question d'apprendre à apprendre le geste d'apprendre ne serait-il pas naturel Bien sûr, je pense l'acte d'apprendre comme un acte qui répond aux besoins de l'humain de comprendre, de donner du sens pour contribuer au monde. Mais cet élan naturel est inclus dans le rapport que chacun a au monde. Ma limite d'enseignante est toujours que c'est l'élève qui apprend et non pas moi. Je ne peux le faire à sa place, ce qui garantit son intégrité. Apprendre peut se lire à prendre. J'enseigne, mais c'est l'élève qui prend la responsabilité de prendre. La question de sa relation à lui-même, aux autres et aux apprentissages fait donc partie du mouvement d'apprendre. Dans ma pratique, j'ai observé que je n'étais pas toujours disponible aux liens de la même façon chaque jour. J'ai lu que cela s'appelait le seuil de tolérance. et Je ne pouvais que constater qu'il variait suivant mon vécu. Si j'avais bien dormi, si j'avais des soucis personnels, si j'étais en confiance, si j'étais irrité. Calme, souriante, ceci m'a à me dire que cela devait être pareil pour mes élèves. Leur seuil de tolérance ne devait pas toujours être le même suivant leur vécu. Attention, ne nous trompons pas, le travail de l'enseignant n'est pas de connaître l'histoire de chacun, mais de prendre en compte que chacun est différent et unique, que chacun arrive avec sa propre sensibilité aux apprentissages. L'action d'apprendre étant dépendante de la relation, l'instruction et l'éducation se renforcent dans le fait d'apprendre à apprendre. C'est cette interrelation que nous allons explorer ensemble. C'est en accompagnant des élèves en grande difficulté, souvent individuellement, que j'ai appris combien le lien était important dans les apprentissages. Pour les mettre suffisamment en sécurité, pour qu'ils prennent le risque de prendre ce que je leur proposais, et donc le risque, encore une fois, de ne pas comprendre, de ne pas y arriver. Je devais apprendre à tenir compte de leur disponibilité relationnelle vis-à-vis d'eux-mêmes, des autres, et de l'apprentissage. Nous aborderons ces différents aspects de l'apprentissage dans ce parcours. Nous parlerons de compétences transversales, de compétences psychosociales qui permettent de développer une culture commune sur le respect de soi-même et des autres au service des apprentissages fondamentaux.